Donc, euh, je suis sur deux ateliers donc, euh, en ce moment en tour de séchage. c'est piloter la tour. Donc, on est à deux, un pilote évaporateur, un pilote tour. Et donc, ça c'est dans le process, c'est ce qui est fabrication de poudre de lait. Sinon, sur le deuxième atelier sur lequel je travaille, donc, euh, à l'ultra haute euh, température, UHT, je suis donc, préparateur jus de fruits et potage. C'est moi qui fais la préparation donc, des jus de fruits et des potages. Et en potage, ce sont des recettes qui demandent donc, euh, un certain nombre d'ingrédients. C'est à nous de les mettre en place, quoi. Donc, euh, on, on prépare la soupe en gros, c'est comme à la maison mais en beaucoup plus gros. On est plusieurs dans l'atelier parce qu'il faut de la main-d'œuvre et on est à deux préparateurs par équipe. J'ai fait mon BTS euh, au Gros chênes, euh, donc par apprentissage. Après, euh, là où j'ai été faire mon apprentissage, ils m'ont gardé pour quelques mois, euh, une... enfin, c'était saumon fumé, donc c'est saisonnier. J'ai fait une saison là-bas et ensuite euh, j'ai été voir les agents de saint qui m'ont amené ici. J'ai été recruté du fait que j'avais mon BTS, car euh, de nos jours les, les entreprises agroalimentaires recherchent de plus en plus de gens diplômés. Mais les jeunes ne sont pas très attirés par euh, l'agroalimentaire, donc euh, des personnes comme moi ayant un, un BTS, ça court pas les rues. Ici, on n'est pas du tout à plaindre. Il euh, y a une bonne ambiance dans l'équipe, les métiers ne sont pas difficiles. Certains, les gens pensent qu'agroalimentaire travaille à la chaîne, difficile, dans le froid. Euh, il y a beaucoup de préjugés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés sur l'agroalimentaire, mais chaque cuisine est différente. Donc, euh, moi, je suis venu ici, ça m'a plu, je suis resté, jamais cherché à partir.